Nous sommes au mois de juillet. La sortie botanique du jour nous emmène dans la calanque des Anténors, sur la commune d'Anspes-la-Rodonne, dans les Bouches-du-Rhône. Je parcours les falaises côtières constitué d'une alternance de marne et de calcaire, ainsi que les éboulis servant de plage. Le lieu aride et chaud est soumis au vent et aux embruns salés. Malgré ces conditions extrêmes, quelques végétaux arrivent néanmoins à survivre. Au programme, entre autres, des atriplex survivants sur un îlot de pierre, des cactus, des limonium protégés des algues dont une envahisseuse venue d'Australie Glossium flavum on ne peut que constater que ce pavot supporte les milieux salés et les sols pauvres la présence de ces grandes fleurs jaunes vifs semble ici presque insolite Je ne sens plus la, misère, je ne sens plus la La saveur du salut à l'infinité de la Méditerranée Ce jour-ci n'est pas la fin mais le début de mon chemin Mes paupières sont lourdes avec du sommeil Mais je vois tout allumé par les rayons du soleil Et mon cœur bat tant tan, tan, tan, tan, tan, Docus carota Il existe de nombreuses sous-espèces de carottes sauvages surtout sur le littoral de la Méditerranée Le groupe des docus carota est complexe Avec ses rayons épais et ses feuilles également épaisses il s'agit ici du groupe gumifère et certainement de la sous-espèce hispanicus le passage aguet vers le petit îlot proche du rivage me permet exceptionnellement d'observer des algues dans cette eau limpide. Padina pavonica La padine queue de Pan, cette algue brune est blanchie en cercle concentrique par le calcaire qu'elle contient. Elle peuple les rochers ensoleillés en eau calme ou peu agitée. Colerpa racemosa. Cette algue est originaire du sud-ouest de l'Australie. En France, elle a été découverte en 1997 devant le port de Marseille. Cette algue envahissante est désormais présente dans le Var, les alpes maritimes et la Corse. Ces modes de reproduction sont très efficaces, capables de se reproduire par bouturage naturel ou bouturage accidentel par des encres ou des filets ou autres mais aussi par reproduction sexuée en fin d'été. Ceci explique sa rapide expansion. Moins médiatique que la fameuse algue tueuse Colerpa taxifolia, les conséquences sur notre environnement de l'invasion de Colerpa racemosa sont tout autant incertaines. Au sommet de l'îlot pousse Atriplex prostrata. Cet Atriplex qui s'accommode des embruns salés, a réussi à s'installer en haut de cet îlot rocheux avec vue imprenable. Avec ses feuilles en forme de fer de halbarde et ses tiges cannelées. Très commun dans la garrigue côtière, une graine de ce chardon a réussi à prospérer ici. Elytrigia junsea. C'est une graminée commune des bords de mer. Ses feuilles en forme de jonc semblent confirmer que c'est une des solutions pour survivre sur les rivages. Limonium Pseudominutum, espèce protégée sur tous les territoires nationaux. Une fois de plus, cette protection nous permet de constater la fragilité des milieux où se situent les plantes protégées. Puntia stricta. Originaire d'Amérique du Sud et de Cuba, ce cactus s'est naturalisé ici sur les pentes rocheuses. Plus tard dans la saison, ses fruits prendront une belle couleur rouge carmin. in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone à Le pin d'Alep arrive à faire passer ses racines au milieu du rocher. Ici peu d'eau douce, beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Un sol dur et rocheux. Malgré tout, quelques plantes survivent ici difficilement. Dans ce cadre minéral magnifique, c'est sous la mer que la profusion de la nature est présente. Sous l'eau, la colère pas, nouvelle venue d'Australie, est désormais voisine du cactus venu d'Amérique, qui lui colonise les falaises.